Et bonjour, salut Bon en fait je vous fais une vidéo et je vais vous dire un peu deux trois trucs aussi euh, bon déjà dans un premier temps on va aller voir le poteau là qui est en train de mixer dans sa chambre, dans son studio Et euh, moi c'était en fait pour vous dire que, en gros bah je sais pas vous avez dû le remarquer En ce moment je suis vachement en train de les filmer et tout, en train de vous faire voir un peu ce qu'ils font Parce qu'au final ça va être vraiment mon projet pour le coup donc je vais faire moi leur vidéo Je vais essayer de faire leur clip si du coup bah je deviens, euh, euh, je me forme un peu mieux au niveau de la vidéo et tout Que j'apprends à faire euh, avec After Effects, Photoshop, enfin Photoshop non, After Effects, Cinema 4D, enfin des trucs comme ça quoi en gros de la vidéo mais sinon, en l'occurrence, moi, euh, ma ma partie, enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça parce que pour le coup, je vais avoir beaucoup de travail sur moi-même à faire et tout, mais je vais essayer d'être leur manager, en fait, tout à fait, euh, en, en fait, voilà. Donc, euh, je commence à me former seulement là, maintenant. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est un truc qui me plaît vraiment, euh, qui va beaucoup me plaire, je pense, voilà. Donc, euh, en soi, bah, je pense que vous l'avez deviné, euh, le gaming, euh, c'est comme si c'était cuit, on va dire, hein. Je ferai plus de, de gaming Enfin je suivrai toujours des, des personnes qui jouent hein, Comme Dim c'est tout Mais au final euh, Moi personnellement je pense pas refaire de vidéos euh, Dans le jeu Peut-être en aura une de temps en temps comme ça Mais Personnellement je joue plus vraiment quoi Je joue de temps en temps à Fortnite, à CS ou quoi Donc euh, moi perso voilà ça Ça me démontre J'ai plus trop envie de jouer J'ai passé l'âge on va dire pour moi Enfin J'ai passé le cap Voilà Donc euh, Je vais de ce pas vous faire voir mon poteau qui est en train de mixer Donc bien sûr de la Frenchcore Donc Donc euh, pour ceux qui connaissent pas la chaîne et tout, et qui viennent d'arriver par rapport à justement à ce fait là que vous étendez, vous entendez de la fraîcheur, vous voyez mes potes mixer ou faire de la prod et tout. Donc c'est euh, deux potes à moi qui habitent avec moi et euh, deux amis même j'ai envie de dire. Deux frères et en fait le truc c'est qu'ils euh, ont terminé leur formation de mao donc c'est euh, de la maîtrise informatique pour euh, faire de la musique et c'est la meilleure école de france c'est fastlane qui se trouve à montpellier euh, dirigée par euh, freddy après je connais pas son de famille je vous le dirai dans une autre vidéo ou avec lui on en parlera directement mais en soit ils ont terminé leur formation donc maintenant ils sont capables de créer de la musique vraiment et, euh, et bien sûr de la Frenchcore donc euh, ils feront pas de la tribe euh, ils feront faut que ça tabasse en gros on va dire quoi et euh, là, maintenant, et en fait, ils s'attaquent, euh, donc leur formation a duré un an, et maintenant ils s'attaquent à faire une formation de DJ. Donc en gros, pour maîtriser les platines, donc pour pouvoir faire des prestations dans des boîtes de nuit, dans des clubs, dans, dans, dans des teufs même. Euh, S'il y en a qui ont des sous-systèmes et tout, et qui veulent que mes potos y passent, bah vas-y, let's go En plus, il y en a à chaque fois un qui me le dit en, en commentaire. Vas-y, franchement, euh, let's go Bon, vas-y, c'est quoi On va pas perdre de temps plus que ça, et moi, je vais aller voir le poteau. Bon, bah ça, c'est mon setup de merde, ça, c'est les trucs, ça, c'est les chats, Mais let's go mumu <laughs> mum That stuff makes pure masculine seem like ginger beer man. <laughs> Bon par contre du coup vous l'aurez deviné Attends dans quel sens on va la mettre Je sais pas comme ça Vas-y fuck off, comme ça euh, Non attends C'est comme ça donc c'est comme ça Je m'en rappelle plus Vas-y fuck écoutez moi Bon au final euh, genre euh, Je sais pas vous l'auriez compris en fait c'est pas de la musique de Fragile Donc euh, si vous voulez genre euh, euh, Ceux qui aiment pas vraiment un hein, style Parce qu'au final vous allez vous allez en avoir euh, beaucoup sur ma chaîne Les abonnez vous et ceux qui aiment bien bah, Les nouveaux et tout bah je pense que vous allez apprécier ce qui, va, ce qui va se produire par ici Et bien sûr, bon après moi mes potos, je leur, euh, vu que je m'occupe du coup de la partie euh, qui va être commercial, marketing, tout ça Et bah du coup je leur écris euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, les insta, les twitter, les pages facebook, tout ça, ils en ont et Après euh, j'ai un de mes potes à moi qui, qui, qui est pas mal présent sur snap et tout euh, bah, et, et à savoir aussi que c'est des geeks, hein, donc euh, euh, genre ça, ça, ça joue à call off à de mal. Donc en fait, euh, si vous voulez, genre le soir, euh, si vous voulez, je mettrai dans la description euh, le PSN de mon poteau. Et euh, genre, vu que euh, lui, il joue, mais vraiment, genre, euh, tout le temps. Et bah, si vous avez de la chance et que vous voulez jouer avec moi, et bah, si vous arrivez à jouer avec lui, techniquement, vous pourrez jouer avec WAM. Enfin, si vous le voulez, quoi. Après, sinon, enfin, euh, voilà, sinon, euh, voilà, je... c'était juste pour vous dire ça. Et puis, je retourne à regarder euh, le maître, le maître, le maître DJ, euh, qui est Wabi euh... LTX. LTX.